à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui un tutoriel très rapide pour vous montrer comment générer un personnage 2D avec des animations. Alors il faut savoir que ces personnages, ici ce générateur qui est gratuit, qui est en ligne, génère des personnages normalement à destination de jeux RPG en 2D. Mais euh, on va voir qu'ils peuvent être assez intéressants parfois dans vos jeux et ceux qui veulent des personnages de RPG, bah, c'est un moyen très simple de les réaliser, vous allez voir. Alors avant toute chose, euh, cet outil s'appelle Universal LPC Sprite Sheet Caractère Generator. Alors on va regarder et s'intéresser en premier lieu à la licence. On va aller voir les crédits. Et vous allez observer euh, que si on, si on se balade sur la page, on nous dit au niveau de la licence euh, que c'est une euh, licence GNU-GPL3 ou aussi Creative Common Attribution euh, Char-Alike 3. Alors si on clique là, alors cette page du GitHub, je vous, vous pouvez aller la voir, vous pouvez voir qu'il y a quelques, quelques explications qui peuvent être assez intéressantes. Mais ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est cette fameuse licence. Et donc on va aller traduire ça directement en français pour voir plus clair. Et on peut voir qu'on est autorisé à partager, copier, distribuer et communiquer euh, par tout moyen et sous tout format. Et on peut aussi l'adapter, c'est-à-dire remixer, transformer ou créer à partir du matériel pour toute utilisation et y compris les commerciales d'utilisation commerciale, donc ça peut être assez intéressant, a priori euh, bah, on pourra l'utiliser alors revenons à l'outil, vous pouvez voir ici que j'ai une preview animation, donc ici j'ai walk j'ai spell cast, alors ça c'est pour il me semble sort. vous avez thrust, pardon donc vous pouvez voir l'animation vous avez ici slash qui va permettre en fait si vous utilisez une arme comme un couteau de donner un coup de couteau, shoot ça sera plutôt pour un arc comme on peut le voir et ici hurt quand le personnage meurt par exemple donc on va laisser Walk et c'est une petite preview de ce que vous allez avoir comme animation. A noter que votre planche de sprite va donner une animation Walk dans tous les sens. Regardez, ici vers l'avant, ici ça descend, ici vers la gauche et ici vers la droite. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors maintenant, venons à la génération. On peut voir ici qu'on a la, la planche de sprite complète. Évidemment, pour le moment, je n'ai rien fait. Donc j'ai la possibilité ici d'y mettre une ombre. Euh, et j'ai l'aperçu en temps réel ici. J'ai la possibilité, évidemment, de choisir de perso le personnage si c'est un mâle ou une femelle. Donc je vais choisir ici mâle ou femelle en fonction de ce que je veux. On va voir qu'il y a des petites différences. Alors ensuite, vous avez le body. Alors body, c'est très intéressant parce que vous pouvez voir que vous avez plusieurs possibilités. Vous avez ici human, donc c'est justement... Euh, ce que j'ai choisi, et on a différentes couleurs, par exemple ici, Peach, Tan, voilà, on a exactement, on a, on a un changement de couleur, et des petites modifications, ici comme Barbe, alors Barbe, ça si doit certainement dire barbare, barbare, mais je ne peux pas le prendre, alors peut-être qu'il n'est pas encore dispo, enfin bref, euh, j'ai aussi la possibilité de choisir des Reptiles, comme vous pouvez le voir, donc ici, vous pouvez voir que c'est assez intéressant, j'ai ici un Reptile qui marche, ici, Reptile d deux euh, voilà, il y en a quelques-uns, ça peut être assez sympa, des Orques, Évidemment, ça va être en rapport avec le RPG, comme je vous l'ai dit, mais ça peut encore être utile parfois dans d'autres jeux. Le, ici, le Wolfman, un skeleton, donc un simple squelette. donc on peut voir qu'on a trois couleurs ici, voilà. Et ici, des spéciaux, donc spécial, j'ai ici magicien, un zombie... Oh, voilà, il y en a quelques-uns des elfes. Le Minotaur. Alors, le Minotaur, je ne peux pas. Mais il me semble que ça doit être euh, parce que j'ai choisi ici euh, un personnage euh, euh, au niveau ici qui est femelle. Si je fais mal, je pense que j'aurai accès, par exemple, au Minotaur. Vous voilà, c'est bien ça. Euh, on a essayé. Alors, attention, il y a moins de sprites, vous pouvez voir, pour le Minotaur. Donc, on a moins de positions. On peut voir ici qu'on a toujours les walks, spell cast. Alors là, on ne l'a pas. Through, on ne l'a pas. Vous voyez qu'on a moins... On a, moins de... Et heurt, on, a. on a moins de choses possibles. Donc, c'est pas plus mal, mais je vais rester euh, sur le caractère de base qui est human white. Voilà, ce qui nous permettra de voir un petit peu plus euh, ce qu'on peut faire. Alors, maintenant, on va avoir tout un tas de possib... possibilités de personnalisation. Alors je vais aller assez vite parce que vous pouvez voir qu'ici j'ai euh, Aim Moon, alors là je vous avoue que je ne sais pas trop ce que c'est, alors si on peut voir qu'il y a quelque chose qui sort au niveau de ses yeux, euh, oh, oh, oui c'est ça, oui, Alors c'est comme une trash de sang, enfin bref. Mais ici, vous avez la possibilité de personnaliser les yeux. Par exemple, ici, si je veux qu'il euh, ait euh, il les yeux bleus. Alors, je vous avoue que ce n'est pas très visible ici. Facial, vous avez possibilité de changer ici et de lui mettre, par exemple, un masque. Alors, le cas est chiant, si vous en avez besoin. Euh, nose, la forme du nez. Donc ici, je vais choisir un big nose, donc un grand nez. Alors, ça ne va pas être très visible. Euh, surtout qu'ici, peut-être qu'avec le masque, euh, bah, je ne vais rien mettre parce que sinon, on ne va rien voir. Euh, button noise, et ici, straight nose. Alors, on ne voit pas grand-chose je vous avoue peut-être sur une image de côté mais en tout cas vous avez la possibilité de le personnaliser des chaussures donc par exemple si je lui mets des chaussures comme ça alors je prends vraiment au pif attention c'est femelle donc je suis en homme je vais mettre ici roman voilà donc on a des chaussures comme ça ou des marrons on a la possibilité ici euh, de choisir au niveau des jambes donc une, une, une dress c'est à dire une, une robe mais évidemment je suis un homme donc je ne peux pas donc je vais mettre ici un pantalon et puis je vais choisir par exemple un hein, pantalon, euh, allez purple, voilà, non c'est pas très beau, on va essayer de faire quelque chose. Bon, allez, yellow c'était bien, on va laisser yellow. Euh, on a la possibilité encore une fois de modifier les boots, donc on peut voir ici, boots brown, boots, donc c'est pour les femmes ça. Close les, euh, les habits, donc long sleeve shirt, donc ici je vais lui mettre un t-shirt comme ça. Vous voyez que je l'habille au fur et à mesure, ça peut être assez intéressant. Euh, jacket, donc ici je peux lui mettre par exemple ça, voilà. Donc ce sera, vous voyez, devant, hein, comme un petit jacket devant, enfin je ne sais pas comment on traduit ça. Au niveau des arms, des bras, alors on peut voir qu'on peut les changer aussi vous voyez, donc on va lui mettre un genre de petite armure, donc on l'habille, on fait ce qu'on veut, euh, on a des bracelets, vous voyez, il y a plein de choses, belts, donc Belt, ça va être quoi Ça va être ici, si je mets ça, bah d'ailleurs on aura un aperçu, donc on peut voir c'est sa ceinture, tout simplement, euh, on peut l'habiller assez finement, comme vous pouvez le voir, les cheveux, je peux les changer, euh, donc par exemple ici, Messi alors je ne sais pas ce que c'est, mais je vais lui mettre des cheveux rouges, voilà, ce sera un petit peu mieux, voilà, donc il est rouge, euh, c'est vraiment n'importe quoi que je fais mais c'est pas très grave euh, Ears, les oreilles donc on peut choisir des, euh, des oreilles d'orques alors on ne voit pas très bien à cause des cheveux encore une fois un chapeau si je le désire donc s'il y a quelque chose ici euh, qui me convient donc par exemple ici je peux lui mettre carrément euh, ça sur la tête bon, voilà, vous aurez vu euh, on peut vraiment personnaliser les choses et on a ici les weapons alors vous avez par exemple ici euh, bah, le slash on va avoir par exemple euh, ici ça a l'air d'être un marteau euh, warhammer voilà on a axe donc qui va être une hache on a une deuxième et on a ici un pickaxe voilà, qui ressemble à ça, alors, qui est plutôt, on dirait, une petite arbalète, enfin bref. Donc je vais laisser ici euh, ça et on a aussi un mot, alors je vous avoue que là, euh, bah, on va regarder. ouais Donc c'est tout simplement ici une flèche, donc euh, bah, je ne vais pas en mettre parce que j'en ai pas besoin. Mais je pourrais peut-être récupérer euh, cette flèche, pourquoi pas. En tout cas ici j'ai un personnage et on peut voir ici que j'ai les aperçus de marche, comme vous pouvez le voir. Euh, donc ce que je vais faire, je vais quand même enlever l'arme parce que bah, ça ne va pas être euh, super, on voit au niveau de l'animation vous voyez ici c'est déjà un peu mieux, voilà, on va le laisser comme ça donc une fois que j'ai terminé ma personnalisation et encore une fois vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de possibilités je vais tout simplement ici, euh, aller save Result as PNG donc je fais ça, je vais le mettre sur mon bureau et ici euh, bah, je vais l'appeler euh, tout simplement perso voilà, j'enregistre et évidemment j'ai généré un fichier PNG, vous pouvez voir avec toute la planche de Sprite. Donc maintenant on va voir comment l'utiliser dans Unity, très rapidement faire une simple animation de marche par exemple. Nous voilà dans un nouveau projet Unity totalement vierge en 2D. Alors j'ai simplement ajouté ici une image de background pour faire les choses un petit peu plus euh, joliment. Alors voilà notre planche de Sprite qu'on a récupérée et la première chose qu'on va faire c'est la sélectionner, vérifier qu'ici on est bien en Sprite 2D en UI et on va aller découper notre planche de Sprite grâce au Sprite Editor. Alors pour ce faire on peut voir que notre planche de Sprite ici euh, est multiple, il y a beaucoup de sprites dedans donc au lieu de single on va choisir multiple. On va faire un Sprite Editor et évidemment Unity nous demande d'appliquer en fait euh, ce qu'on vient de modifier et donc on va faire un Apply. Donc on peut voir nos Sprites ici. Donc pour le découpage, très simple, on vérifie qu'on est bien en automatique au niveau du menu slice et on fait un slice. Là on ne le voit pas, mais si on sélectionne un objet, on peut voir qu'à chaque fois j'ai bien la découpe qui est autour de cet objet, comme vous pouvez l'observer. Donc on va faire un simple apply et maintenant on va refermer notre fenêtre. On peut voir que du coup, ma planche de sprite que, que, contient maintenant bien tous mes sprites qui ont été découpés. Donc, vous pouvez voir ici, si vous voulez la sélectionner, et que vous allez à droite, que vous aurez l'animation, en fait. Vous pouvez voir que là, c'est un petit peu compliqué pour s'y retrouver. Donc, si je cherche une animation plutôt de marche, vous pouvez voir que je vais pouvoir accélérer les choses. Marche sur le haut, marche sur le côté... Voilà, et euh, marche vers la droite, donc c'est ici, donc on peut voir que la première est ici. Donc je vais par exemple ici positionner mon sprite ici, et évidemment, ici s'appelle Perso 87, je vais euh, prendre l'outil de redimensionnement et je vais l'agrandir un petit peu pour qu'on le voit un peu plus. Donc je vais le positionner ici tout simplement, et maintenant, euh, bah on peut voir que c'est perso 87 la première. Donc je vais sélectionner ici euh, l'image 87 comme début en fait de mon animation de marche. Et je vais utiliser Windows. Je vais aller chercher l'outil d'animation. Donc je vais aller dans Windows, Animation et ici Animation. Je vous en parle à chaque fois. C'est pas très compliqué à faire. On va agrandir un petit peu. On va l'ancrer ici. Et on va euh, poser ici euh, bah, notre personnage. Donc maintenant, ce que je dois faire, c'est le sélectionner. Euh, et euh, créer une nouvelle animation donc je vais l'appeler ici walk tout simplement donc je vais le laisser ici dans mon dossier asset donc maintenant ce que je vais faire je vais sélectionner la première image donc 87 et on peut voir en tout, en enfonçant la touche euh, mage enfoncée, je vais pouvoir en sélectionner plusieurs donc on peut voir que la dernière en fait ça va être certainement ici la 95 on va descendre encore en dessous mais on peut voir qu'on a une autre pose derrière. Donc c'est bien celle-là ici. On peut voir qu'elle est constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 images. Donc, je vais les positionner ici dans euh, l'outil d'animation. On peut voir qu'automatiquement, ça m'a créé ici euh, des frames. Alors, le problème, c'est qu'ici, si je le lance, on peut voir que ça va beaucoup trop vite. Donc, je vais modifier ici le sample. Je vais le passer par exemple à 10 et on verra ce que ça donne. Et on peut voir que là, j'ai une marche assez correcte. Par contre, j'ai un, un petit souci au niveau de mon personnage. On peut voir qu'il y a une image qui ne va pas tellement. Donc, regardons pourquoi. Alors c'est celle-ci, je ne pense pas qu'elle est avec, vous voyez c'est plutôt la, la, la, la première, c'est plutôt euh, le couteau à l'arrêt. Alors ça devait faire, euh, ça de, ça devait faire euh, partie de l'animation précédente. Donc je vais l'enlever, je vais reprendre tout simplement mes images clés et je vais les déplacer ici au début. Et on devrait avoir quelque chose de beaucoup plus correct. Voilà donc on peut voir que c'est assez simple, j'ai tout simplement ici euh, créé mon animation grâce à cet outil. Alors je ne vais pas aller plus loin, vous doutez bien que c'est euh, similaire pour tout le reste. Euh, pour les autres animations mais euh, on va pouvoir maintenant observer que, évidemment, là je ne script pas mon personnage, mais j'ai bien un personnage qui se déplace correctement, avec un cycle de marche très correct, donc ça peut être très intéressant pour un personnage de jeu ça peut être très intéressant pour un RPG parce qu'on peut voir qu'on peut très facilement personnaliser le per les personnages, et on peut créer comme ça pas mal de personnages différents en tout cas c'est un outil que je tenais à vous présenter parce que bien utile, euh, pour ceux qui ne savent pas du tout faire de l'animation, on peut voir que c'est très compliqué de faire des sprites en tout cas le côté artistique ça prend du temps faire quelque chose de joli mais évidemment vous avez des possibilités comme vous pouvez le voir en ligne sur internet grâce à par exemple à cet outil qui va vous permettre de créer tout simplement un personnage de rpg mais encore une fois vous pouvez voir que vous pourriez l'utiliser dans un jeu traditionnel alors le seul petit défaut qu y a c'est la qualité du sprite c'est vrai que là vous pouvez voir que je l'ai agrandi et c'est pas forcément super joli donc ça c'est petit défaut on peut pas trop trop l'agrandir mais en tout cas ça peut faire le travail